Amis astronomes, bonjour Alors, aujourd'hui, bienvenue pour cette vidéo. Voilà, je règle un peu mon écran. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une observation à faire facilement avec une lunette de 50, 60, 70 mm. Après, il n'y a pas de limite, bien sûr. Cette observation, c'est l'observation de la nébuleuse M27, donc du catalogue de Messier. Donc, sachez que le catalogue de Messier regroupe plus d'une centaine d'objets qui sont faciles à observer avec une petite lunette. Donc ne vous privez pas, allez taper dans cette collection d'objets à, à, à observer. Hein. Vous ne serez pas déçus. Euh, alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de M27 Tout simplement parce que dans une précédente chronique, euh, je vous mets un petit, un petit extrait là, euh, j'avais retrouvé mon carnet d'observation euh, d'il y a plus de 30 ans, et euh, dans ce carnet, eh j'avais bah, déjà observé M27, j'avais fait un petit dessin minuscule, rien du franchement pas grand chose et euh, on est actuellement en juillet-août et c'est la meilleure période pour pouvoir observer cette nébuleuse planétaire. Donc M27, oui, c'est une nébuleuse planétaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a une étoile à la base, hein, tout part d'une étoile et tout part de la mort de cette étoile. Donc quand cette étoile meurt, elle explose et elle souffle, toute la matière, euh, la matière externe de son enveloppe va être soufflée et va former une sphère hein, autour de, euh, du cadavre de l'étoile qui reste en son centre et qui va continuer à briller pendant des milliards d'années, mais cette nébuleuse, donc cette matière stellaire va s'étendre tranquillement et former ce qu'on appelle une nébuleuse euh, qu'on qu a appelé une nébuleuse planétaire parce qu'au début, on pensait, ça, nous, ça faisait penser à, à une bulle, donc euh, à une sphère comme une planète. Euh, C'est d'ailleurs euh, Antoine d'Arquier, le premier astronome à avoir observé une de ces fabuleux, fabuleuses nébuleuses planétaires. Depuis, on en a découvert des milliers d'autres, hein, presque 1700, 1800. Hein, je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. On en a observé énormément depuis, et M27 a été observé par Messier et décrite. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit euh, dans l'oculaire d'un instrument quand on pointe euh, eh bien sa lunette sur euh, M27 eh bien, Ça va dépendre de la taille de l'instrument. Je vais faire trois, euh, trois catégories. Les petits instruments, ça va de 50 mm à la 80-90 mm. Hein euh, on va dire plutôt que de dire les petits instruments, je préfère dire les instruments modestes. Hein ensuite, on a les instruments euh, moyens, à partir de, de, du télescope ou de la lunette, 100 mm jusqu'à euh, 200-250 hein, mm. Et ensuite, on a les les instruments puissants, euh, les télescopes à partir de 300, 400, 500, 600 mm. Donc ceux qui ont des, des, des gros Newton montés sur monture Dobson, c'est votre catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on est euh, à l'oculaire d'un instrument modeste Eh bien, on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va voir un petit carré, enfin, non pas un carré, un rectangle plutôt. Un rectangle avec les hances euh, des... Euh, c'est euh, un rétrécissement au niveau euh, du centre qui va nous faire penser euh, à une altère euh, ou à un sablier. Certains voient un 8. Hein. Alors, il faut savoir que les Anglais, euh, eux, euh, voient dans euh, M27 le battant d'une cloche. Hein, le le battant de la cloche, donc c'est le, hein, euh, le mouvement du battant de la cloche qui, qui leur fait penser à ça anglais l'appellent, enfin les anglo-saxons l'appellent la nébuleuse dumbbell, dumbbell battant de cloche. Donc, euh, bon, donc les, les petits instruments, les instruments modestes, vous allez voir euh, quelque chose de, de monochrome, euh, de diffus, hein, monochrome gris, euh, avec donc ce fameux rectangle avec un étranglement central. Les instruments de taille euh, moyenne, donc là on va passer d'une catégorie, on va voir un petit peu plus de choses, vous avez un peu plus de chance et vous avez un peu plus de moyens. Et bien vous allez voir bon, d'une part cette fameuse forme de sablier et puis vous allez pouvoir voir aux extrémités hein, en haut comme donc en bas des petites anses euh, légèrement lumineuses hein, en haut et en bas euh, qui formeraient donc euh, ben le, les extrémités de l'altère. Euh, vous allez voir également euh, un des côtés euh, de l'altère hein, ou du 8 ou du sablier, peu importe, euh, un petit peu plus brillant. Donc il faut vraiment être très attentif, prenez le temps, prenez le temps de l'observer, utilisez votre vision décalée pour euh, pouvoir voir les, les contrastes hein, et euh, détecter cette partie un peu plus brillante. Ça forme comme un petit trait et puis vous verrez sans doute une étoile par superposition donc une étoile qui se trouve devant la nébuleuse euh, c'est une euh, étoile de magnitude 13,5 et par contre l'étoile morte, hein, le cadavre de l'étoile qui se trouve au centre de la, la nébuleuse elle est de magnitude 13 donc là par contre je ne sais pas si vous la verrez parce que la nébuleuse euh, étant quand même assez lumineuse euh, l'étoile centrale parfois euh, n'est pas discern, discernable hein. Euh, alors il faut savoir que la nébuleuse, dans son ensemble, euh, a une magnitude de 7,5 hein, sur l'échelle des magnitudes, donc visible avec des instruments euh, de petite ouverture, hein, donc n'hésitez pas à la regarder. Moi je l'ai fait avec une 60 mm à l'époque, il y a plus de 30 ans, donc euh, vous pouvez le faire. Euh, on va passer maintenant aux catégories des... Euh... Non, avant de passer à la catégorie des gros instruments, pour ceux qui ont une acuité euh, des couleurs très poussées, vous allez sans doute apercevoir une légère teinte verte. C'est la couleur de la nébuleuse. Cette teinte verte, elle est maintenant très euh, perceptible. Avec les gros instruments. La catégorie des gros instruments, vous allez voir tout ce qu'il y avait à voir précédemment, et vous allez pouvoir voir cette belle couleur euh, vert émeraude. Voilà. Et puis, vous allez voir beaucoup plus d'étoiles par superposition, hein, donc placées devant. Euh, et d'ailleurs, ça peut être un challenge pour vous de me dire en commentaire combien vous avez réussi à compter d'étoiles par superposition de cette nébuleuse. Hein. Euh, alors, juste pour euh, votre information, les observateurs du pic du midi avec le télescope de 1 mètre, bon d'accord, c'est un gros instrument, en ont compté à peu près une bonne vingtaine, voire un petit peu plus d'une vingtaine. Hein. Je sais pas le chiffre exact, mais c'est la vingtaine. Donc vous, avec vos euh, T400, T500, T600, euh, Combien en avez-vous vu hein Alors, ceux qui ont des télescopes un peu plus modestes, vous pouvez aussi essayer de compter euh, ce, ce nombre d'étoiles par superposition. Alors, un petit conseil pour faire ce genre d'observation, pour savoir, euh, pour compter le nombre d'étoiles en superposition d'une nébuleuse qui est très lumineuse, hein, il va falloir jouer sur les contrastes pour pouvoir voir ces étoiles. Et la meilleure façon de jouer sur les contrastes, c'est d'avoir un fond lumineux diffus faible pour pouvoir euh, discerner les étoiles qui sont un poil un peu plus brillantes. Alors, comment on fait Eh bien, c'est simple. Hein si vous voulez voir la nébuleuse dans sa globalité, vous allez prendre un grossissement euh, de 60-80 fois. Hein Mais si vous voulez voir les étoiles par superposition, il va falloir se rapprocher se rapprocher mais vraiment très très fort pour pouvoir donc étaler en dehors du champ de l'oculaire la nébuleuse donc en étalant la nébuleuse on étale également toute la lumière hein, la lumière qui va rester euh, aux alentours et donc le fond diffus va être paraître beaucoup plus euh, faible et là on va pouvoir voir les étoiles par contraste alors le grossissement euh, conseillé, c'est environ 300, 400 fois hein, pour pouvoir éteindre, hein, je dis bien entre guillemets, éteindre la nébuleuse pour pouvoir compter les étoiles qui sont devant. Voilà, maintenant je vais aussi parler un peu de, de, de, de, de la nébuleuse en elle-même. Euh, cette nébuleuse, euh, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une, une poche de gaz, une bulle de matière... En expansion donc on a bien entendu fait des calculs très savants donc là euh, il faut être balèze mais euh, une équipe donc d'astronomes a déterminé euh, que cette enveloppe de gaz euh, et de matière euh, se dilatait à une vitesse de euh, alors si ma mémoire est bonne 6 minutes 8 d'angle d'arc, euh, d'arc, dark, euh, dark, pardon, à d'angle, euh, 6 ,8 minutes, 8 d'arc euh, par siècle. Donc tous les 100 ans, elle a bougé un petit peu plus. Voilà, tous les 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 6 minutes, 8 d'arc, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est imperceptible. tout Dans, euh, dans l'univers, tout se passe à une échelle de temps qui est euh, gigantesque hein, à la mesure de l'univers. Euh, nous on sera poussière depuis longtemps euh, et cette nébuleuse va finir par finalement se disperser, se dissoudre dans l'univers mais c'est pas avant des milliards et des milliards d'années, hein, bien entendu. Euh, que dire d'autre sur cette nébuleuse euh, Donc on a vu tout à l'heure que sa magnitude était de 7,5 euh, sur l'échelle des magnitudes et que, à l'oculaire, dans le champ de l'oculaire, elle va euh, occuper eh bien, une, une dimension de euh, 4 par 8. Donc Vous avez dit que tout à l'heure que ça faisait un rectangle. Hein, donc on a 4 par 8 euh, minutes d'arc. Hein, donc c'est assez visible, euh, effectivement. Euh, voilà. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un peu plus tard je vais pendant le mois d'août braquer donc euh, la petite euh, 70 mm, voire le T114, quand il sera correctement collimaté, hein, euh, vers euh, cette euh, nébuleuse M27. Je vais la dessiner, la croquer, la bichonner, voilà, faire un beau dessin, parce que ce que j'ai vu dans mon carnet d'astronomie, franchement, c'est franchement pas top. Bon, c'est vrai, il y a 34 ans, j'étais sans expérience. Maintenant, aujourd'hui, on va redresser un peu le tir. Et puis, on va, je vais vous présenter un dessin digne de, de ce nom. Et on se retrouvera sans doute en septembre pour M27, le dessin. Voilà, mes amis astro euh, Laissez-moi des commentaires, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé, euh, mais dites-moi pourquoi. Et puis euh, j'espère que cette chronique vous aura euh, donné envie de sortir vos euh, lunettes et télescopes et de garder l'œil à l'oculaire. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec une petite partie de ma vie. Allez, ciao, bye We'll you